Le carême est un temps lumineux, c'est le temps de la joie. Oui, de la joie, peut-être pas du plaisir immédiat ni d'une excitation passagère, mais d'une joie, d'où la joie nous vient-elle, d'une présence désirée, attendue, parfois méritée, souvent gratuite, présence d'un bien spirituel que nous aimons. Un ami qui vient euh, en pardon, qui semblait impossible et qui, qui éclot, une beauté nouvelle, une découverte ou au contraire une longue persévérance dans une œuvre juste et bonne, la joie éclaire à l'heure notre existence. Voyez le carême et le temps de la joie, car le mal n'aura pas le dernier mot. La liberté est à conquérir, la vie grandit en nous. Nous pouvons pardonner, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons vivre, vivre pour Dieu. La joie naît d'un cœur pur et d'une persévérance dans la prière, on attribue cette phrase à Saint François. Et le carême est le temps pour purifier notre cœur, déposer les querelles, suspendre le cours des jalousies, le temps de se libérer, quelque peu, du rythme effréné, injuste. Et souvent, il suffit de se donner du temps pour respirer, afin que la beauté du monde, et donc quelque chose de la beauté de Dieu, nous éclaire. Un cœur pur est un cœur hospitalier pour la joie et la joie peut y entrer car il est au large. La persévérance dans la prière dit une tension vers Dieu, le désir d'aller vers Lui, se tenir près de ce qui constitue notre vie la plus profonde, Jésus, dans ses mystères. La joie naît d'un cœur pur et d'une persévérance dans la prière. Puisse temps de carême être pour chacun de nous en temps d'une grande, d'une belle joie.